On se retrouve pour une vidéo sur la dernière tranquille, aujourd'hui on se retrouve sur un mode contre Mario Kart. Donc je vais juste passer le son du jeu en direct, Donc voilà j'ai passé le son du jeu ça que ça a fonctionné donc on va faire free play, pas de story hein. Il n'y a pas d'histoire sur ce mode là, donc c'est pour ça que je fais free play, sinon j'arrive à faire story mode C'est parti, donc versus Mario dans Mario Kart. C'est la musique de Mario 4 Merde. je rentre en play Oh. Je m'enlève, c'était dans... dans les paramètres. Attention, je me regarde si euh... on. Oh, Autant faire faire story mode, si ça fonctionne dans story mode. Ça commence bien aussi donc la vidéo. Ah, mm -hmm. Mm -hmm. Wow. <laughs> Oh wow. Non, mais c'est les baisses de FPS que je vois. Je vois du, avec les baisses de FPS, que je vois du mal les, euh, les flèches quoi. Non, non, pas possible. Les flèches avec les baisses de FPS, c'est horrible. pong pong pong Que j'ai réussi, de toute façon, il y a mon score euh, au début de la vidéo. Vous regardez au début de la vidéo, il y a mon score donc, euh, genre ouais, t'arrives, t'arriveras mieux, ouais, non, c'est l'épaisse, ça pèse à mort les pèse, vous voyez comment. Plus on va pas changer Voilà que je disais! Voilà, donc euh, voilà, c'était la chanson de J'ai pas parlé pendant tout le truc. Parce qu'en fait, j'étais ultra j'étais ultra concentré dans le machin, dans la musique et tout. Bah écoutez, euh, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Scobo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, je suis portez-vous et... voilà. bien. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez surtout euh, aussi et commentez la vidéo. Voilà, ciao.